Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui reste sur ces élections législatives, singulièrement dans la troisième circonscription avec un nouvel invité candidat dans cette troisième circonscription. Il s'agit de Paul-Éric Confiac. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Candidat, donc, dans la troisième circonscription. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature Déjà, permettez-moi de vous dire merci pour m'avoir invité bien sûr, par rapport à vos confrères. Et donc, je dis bonjour aussi à toute la population de la Guadeloupe, particulièrement à la population de la troisième circonscription. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé en voyant... Je... Je suis un habitué, c'est ma troisième candidature aux législatives. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a motivé Quand on voit un petit peu ce qui, se va, ce qui se passe, ça ne va pas dans le pays. Nous avons des élus, des, je parle des élus parlementaires. Euh, députés et sénateurs qui doivent intervenir en votant des lois, ils peuvent amender, donc ils, ils se contentent d'aller se promener. Et puis la Guadeloupe se trouve avec plein de problèmes après. Euh, C'est la jeunesse qui est laissée pour compte. C'est le personnel, euh, pas du centre hospitalier, je parle du personnel de santé. Mm -hmm. qui de est, générale, oui. En général, qui, qui sont jetés dans la rue et qui sont laissés pour compte. Personne ne dit rien aujourd'hui. On entend tous les députés sortants. Oui, c'est devenu qui, un vrai thème de euh, campagne. Voilà, voilà, qui réclament aujourd'hui la réintégration, la réintégration du personnel. Alors, il y a trois mois, deux mois, on ne les attendait pas du tout. Il y en a même qui me font rire un peu. Ouais. Quand je vois que M. Servat, qui a attendu une semaine avant les élections pour dire j'ai démissionné, j'ai coupé tout avec Macron, alors qu'il y a une semaine et demie encore, il était près de son téléphone. Il attendait que le téléphone sonne pour qu'on lui propose le ministère des Dom-Dom. Vous reprochez aux, aux sortants des quatre questions d'avoir été trop proche du gouvernement en place, de ne pas avoir dit non suffisamment c'est pas trop proche, au contraire. Il fallait être plus proche du gouvernement. Et ce que je leur reproche c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas amendé les lois, ils n'ont pas fait des propositions concrètes dans l'intérêt de la population. Et pour moi, ils ont échoué, ils doivent partir. Très bien, en tout cas sur les soignants vous avez quand même une position, vous êtes favorable vous à leur réintégration Ah oui, j'ai oui. toujours été favorable à leur réintégration je l'ai dit, je n'ai pas attendu euh, mm -hmm. <rire> la veille des élections euh, législatives pour dire, mais maintenant tous les candidats hein, d'ailleurs, tous les candidats, le, le thème de campagne c'est ça, réintégration, réintégration Malgré tout, il y a d'autres thèmes spécifiques à, à la Guadeloupe qui euh, doivent motiver une candidature législative oui. quels sont les grands axes que vous avez été développés Les grands axes pour moi c'est l'environnement, mm -hmm. euh, le, mm -hmm. le problème de Sargasse, le problème de l'acrodicone, qui sont en train, ils veulent attirer euh, ce dossier, et surtout le problème de l'eau. Il est anormal euh, qu'aujourd'hui, en 2022 que l'eau n'arrive pas correctement au robinet de, de tous les, les Guadeloupéens. Pourtant, nous avons eu dans la dernière législature une loi sur l'eau qui a fondé le syndicat mixte. Le, le syndicat mixte, bon, il fallait fonder ce syndicat en vitesse pour pouvoir enterrer le SIAG. Et pour ne pas pour ne pas trouver les, les, les responsables, c'est que ça fera une affaire comme l'affaire Sodeg, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire oui, Sodeg. Bon. Eh bien, ben, liées, oui, oui, mais enfin, euh, l'histoire se répète selon vous. Voilà, de se répète. Et puis, euh, bon, on, on, on crée une nouvelle structure. Comme ça, on enterre l'autre, on n'en parle plus. Et surtout, c'est que les dépenses les, les, les, les, du SIAG, c'est tous les Guadeloupéens qui vont le payer aujourd'hui. Ça va être divisé par. par on reçoit des factures salées, alors qu'il y en a qui, qui, qui doivent des, des, des, des millions et, et d'eau. On ne les dit rien, dit rien, quoi. Autre sujet qui s'invite forcément dans la campagne, mais c'est n'est pas nouveau, on va dire, c'est la question du pouvoir d'achat des foyers guadeloupéens. Là aussi, vous avez l'intention de proposer des mesures concrètes Je J'entends proposer au gouvernement euh, euh, la diminution, la baisse considérable du pouvoir d'achat des familles. Euh, J'entends proposer aussi euh, de supprimer la baisser ou supprimer la TVA sur les 120 produits de nécessité. Mm -hmm. Il y a qu'est-ce qu'on peut sur, sur la canne et la banane, un secteur qui est en, euh, agonissant. Donc ouais. je pense intervenir sur, pour la pêche. Je pense proposer au gouvernement. Euh, l'installation mm -hmm. de des zones portières, la baisse de la TVA, les taxes sur le carburant oui. pour les pêcheurs. Il faut baisser la, la taxe des carburants et aussi euh, euh, permettre euh, une... Il faut conclure des accords avec euh, nos pays voisins pour permettre à nos pêcheurs d'aller je ah, rien, suis développé développer en tout cas la collectivité voilà, maritime. Euh, un mot sur le JPRG, parce que vous représentez avec d'autres hein, euh, ce. Euh, alors, ce n'est <rire> pas un parti politique, c'est un courant de pensée. Qu'est-ce que c'est exactement pas... avec plusieurs candidats, quand oui, même, dans la circonscription C'est important. Il faut oui. savoir qu'à omis les, euh, les autres partis traditionnels, nous sommes les seuls à réussir à placer un candidat dans chaque circonscription. Oui. Donc, le GPRG s'est gagné pour réussir la Guadeloupe. Parce qu'on voit bien que la Guadeloupe n'est pas réussie avec les anciens. Donc, c'est l'idée venue d'un ami. Moi, je partais faire mon chemin comme d'habitude. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir. Voilà, on va faire comme ça. Et dans, dans l'intention, après les législatives, de créer un vrai parti politique. Donc, il y a une volonté de créer un parti politique. Il y a une volonté. Créer localement Oui, localement créer. Un, mais un vrai, je ne parle un vrai parti. Avec ouais. quel courant de pensée Avec quel. Euh... Alors, c'est à discuter parce oui. que nous, nous, nous sommes de plusieurs sensibilités oui. politiques différentes. Donc, euh, nous allons discuter, mais maintenant, les les, les, les, les, les, les, les les partis politiques, il faut pas. La Guadeloupe n'a plus besoin de ça. Le peuple, même vous me de, de quoi a besoin la Guadeloupe La Guadeloupe a besoin des élus respectables mm -hmm. et respectés des élus à l'écoute de la population, des élus euh, où on peut trouver les repères de, de Paul Valentino, de Gerti Archimède, de, de, Flon, de Rosa Girard, Paul Lacavé, René Toribio, etc. Voilà, ce sont des, des repères, des élus qui, avec des repères comme ça que la Guadeloupe a besoin. Moi, je vous dis, nous sommes de courants différents dans le GPRG. Moi, je suis socialiste. Oui, je dis bien attention, attention, je suis socialiste, mais le socialiste de Jourès, de Blum, de Mitterrand, Mendes-France, Paul Valentino et jésus plejit je ne suis pas le socialiste caviar de l'UL. Et c'est pour ça que j'ai pris mes distances, donc j'ai pris congé du Parti Socialiste. Mmh. Très voilà. bien. En tout cas, le GPRG, vous l'avez entendu, aura des candidats sur l'ensemble des circonscriptions. Mmh. Euh, il convient pour nous, euh, M. Confiac, et c'est la loi qui nous oblige, mmh. à euh, citer l'ensemble des candidats dans cette troisième circonscription. Mais juste avant de le faire, un mot sur ce nombre de candidatures. Ça vous interpelle ça aussi Ça m'interpelle ce nombre de candidatures. Vous Par êtes 20, hein, c'est ça, dans la troisième circonscription. 20 dans la troisième circonscription. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Et tout le monde a de sur des droits civiques et politiques, on a le droit de se présenter et remplir les conditions. Mais quand même, on ne vient pas dans une élection, comme je vous dis, sans savoir, juste pour voir ces photos collées sur, sur les panneaux, juste pour se voir à la télé. On vient, on, quand on vient aux élections, on doit savoir connaître les conditions d'un de, de, de, de député, le rôle d'un député. Il y a des gens, mais il y a même des élus qui viennent qui ne connaissent pas le rôle d'un député. Donc, euh, je, je, une proposition. Vous savez que vous, Monsieur Schengen, vous pouvez faire une proposition de loi à l'Assemblée citoyen. Vous avez une idée lumière. Vous le, oui, vous le, vous, vous le préparez, vous le donnez à un grand électeur. Et ce grand électeur qui le présente au secrétariat de l'Assemblée nationale, si s'est présenté en première lecture... Après la première lecture, c'est discussion. Bien sûr. Discussion où nos élus devraient, devraient amender et porter des modifications de loi. Et après, bon, le On n'a pas assez de non, temps non, absolument. Pour... mais Absolument, moi... d'une loi, c'est parfois assez long, malgré de, tout. Ça dépend. Oui. S'il y a des lois par ordonnance, c'est directement ah, c'est le gouvernement qui a ce Voilà, C'est par l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Merci en tout cas à Paul-Éric Confiac d'avoir accepté ce rendez-vous. Juste que je dois quand même préciser que vous êtes candidat et euh, il y aura également dans cette troisième circonscription. Christian Georges-Henri Léo avec Patrick Mango. Euh, Hubert Kiaba avec euh, Hermantin Casey, Ferdi Louisi est candidat avec Jim Lapin, euh, CG Esdras candidat avec euh, Marie-Agnès Castro Raphaël Lapin, candidat avec euh, Merlin Mélane, Rodi Tolassi est candidat avec Muriel Sénivassin, Fauvert Savant est candidat avec euh, Géna Chéry, Marie-Laure Aigle est candidate avec euh, Georges Viroland, Béatrice Gamma est candidate avec euh, Marie-Gabrielle Marguerite, Félix Alain-Flemin candidat avec euh, Denise Nago Delphine Pierquin candidate à avec Monsieur Henri Dinard, José Toribio est candidat avec Bernard Abdul Roudine, Grégory Cabrillon candidat avec Willy Salced, Sylvie Chamougon à nos candidates avec Lucien Bozor, Fabrice Luce est candidat avec Monique Mann. Max Mathiazin est candidat avec Didier-Marc Maricel. prévert et lui, candidat avec Sabine Illiger. René-Claude Argis, est candidat avec Claude Valoris. Gilbert Edinval, candidat avec Aurélie Albert. Et donc, Paul-Éric Confia, candidat avec Sandrine Nina à Warwick. Voilà pour ce rendez-vous QSD qui s'intéressait encore aux législatives. D'autres rendez-vous à venir, mais d'ici là, excellente soirée avec nos programmes.